Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Écoutez, aujourd'hui, encore une fois, on va visiter une grow d'un abonné. L'abonné en question, c'est Deloc sur YouTube. Donc, sans plus tarder, je vais prendre la caméra, on fait le tour ensemble, et puis j'ai Deloc qui va nous expliquer comment ça se passe ici. Salut tout le monde. Ça va mon chum? Ouais. Alright man, euh, vraiment content de te voir euh, pour la première fois. Et. Euh, Vraiment content de, de, de voir cette Gros-là euh, en personne. Euh, de là qu'on euh, communiquait avec moi sur Instagram, j'ai vu quelques photos. Et puis euh, c'était très intéressant. Premièrement, tu fais pas pousser dans la terre, hein? Non, moi c'est une culture aéroponique. On, aéroponique? On continue, euh, dans l'air. Dans l'air, donc euh, vraiment les les, les les racines sont dans l'air. Ils oui. sont supportés, les, les plants sont supportés. Puis les tiges sont dans l'air. Puis comment que c'est fait pour euh, être nourri? C'est supporté dans, dans, dans le vide par le dessus du bac. Puis euh, il y a des gicleurs en dedans qui partent à toutes les cinq minutes pour arroser pendant environ 5 euh, secondes. Puis c'est assez. Puis le restant de l'eau, il revient dans, dans le bac, dans le réservoir de départ. L'eau tombe dans le fond du bac. Puis il y a ouais, des tuyaux. Celui-là, ici, c'est ça. Ça, c'est vraiment. Là, un... Ça, c'est hydroponique en réalité. Là. Les, les racines tremblent dans l'eau. Donc c'est hydroponique, ce n'est pas aéroponique. Non, aéroponique c'est vraiment ma, ma salle de floraison qui est comme ça. Ça c'est pour avoir des, euh, des clones prêts pour remettre dans mon système quand je vais être prêt pour faire une deuxième floraison. Hey man, ça c'est des clones en santé, m'a dire. Oui, bon c'est vrai. vraiment incroyable les racines, c'est vraiment beau à voir, on peut les regarder encore oui. une dernière fois. Là. Oui, oui. Regardez ça, là, Ça là, c'est des racines, hum. les racines, sérieux. C'est vraiment fou, c'est des racines les boys. Hey merci. Puis ça, ici, c'est juste là pour couvrir. Oui, c'est pour tenir le, le plan, mm -hmm. ça l'aide à, à tenir dans le flot. Parfait, parce que ça, c'est des clones, donc euh, oui. on a tous ces plants-là dans une autre salle qui sont en floraison dans notre salle, si oui, je comprends ça. bien. Puis, Puis ça, c'est donc... des plants de différentes variétés Oui, c'est ça. Et si on a le Pineapple Express, le premier ici sur le bord. Pineapple Express, d'accord. On n'a pas ça à la SQDC Non. Ben, il y a peut-être eu des sortes qui ressemblaient à ça, par exemple, qu'on essayait de, de sortir qui ressemblaient à ça. Mais OK. Euh, euh, ici, c'est un Tropicana Banana de Barney's Farm. Barney's Farm, on connaît ouais. ça chez Winman. Après ça, c'est la Mimosa Evolution, c'est la même chose, c'est encore Barney's Farm, celui-là. OK. Puis ça, tu achètes ça, toi, en graines féminisées ou graines euh, ouais, régulières? féminisées. Féminisé. J'ai fait venir par, euh, chez Seedsman. Alors, ah, ça, c'est euh, un site Internet, les ouais. autres, ils ont plusieurs euh, grosses compagnies. Oui, c'est euh, un peu long, c'est environ 35 jours à recevoir nos graines, mais... Euh, c'est souvent les emballages originaux. Et le pourcentage de graines qui pop, si tu commandes 10 graines, est-ce que les 10 vont popper ou il y en a peut-être une qui va pas popper? c'est tu des bons pourcentages? Moi je ne Je me considère pas encore le pot du popage et des boutures. Je mets un peu de faute de mon bord. Ok, ok, ok. Tu penses que ça serait un meilleur pourcentage Ok, ok, je comprends, je comprends. Mais encore là, il y en a qui popent pas. Ok, ok. Ça là. ici c'est d'autres variétés, ouais, des ça c'est des, des nouvelles variétés là, que j'ai parties, c'est toutes des graines ceux-là. J'ai du cheese, euh, trois fois du cheese. Puis ça, des graines, tu de, les as parties pas dans l'eau? Non, je les ai parties dans un petit cube de, de laine de roche. Puis après ça, tu sais, quand il y a eu des racines, je les ai mis là-dedans. Ça a pris une petite acclimatation, mais ils ont fini par faire des racines, puis passer au travers du... Puis la graine euh, de cannabis, tu la mets dans la laine de roche, puis la laine de roche, tu la mets sous un Sous quoi, un dôme. Oui, au début oui, pour le, le temps que ça germe, mais une fois que c'est germé, j'essaie de, tout de suite assez les à la température ou euh, à l'humidité, puis tout ça j'enlève le, le dôme pour les acclimater assez vite. Parfait, parfait. Il euh, y a beaucoup d'électricité ici. Dans euh, tour, ouais. tu m'as dit que s'il y avait un problème d'électricité, on avait... Une petite batterie de recharge Oui, ouais, c'est une batterie marine. C'est ici, c'est avec un, un converteur de, de courant. C'est pour, si je mets ma pompe, il y a une panne de courant ma pompe, pour mon, mon côté floraison, a vraiment besoin de fonctionner à toutes les 5 minutes. Ça fait que je viens me collecter là-dessus et c'est bon pour une coupe d'heure. Ça ne sert pas beaucoup de jus. On peut regarder ça ici? Oui. Ça, ça ici, c'est les nutriments. Oui, c'est mon... De, de, de, mon réservoir de <rire> nutriments. J'ai environ, euh, ça contient 170 litres, j'en mets environ 140 litres d'eau. Là, c'est ce système automatique qui garoche de l'eau ouais. avec du nutriment à tes plants par l'entremise des, des tuyaux. Là. Ça s'en ouais. va là, ça. au bon endroit. Ouais. dans ce tuyau-là ici, là. ça revient par l'autre en, en dessous, là. quand le, le surplus d'eau va revenir à la fin. OK, OK, parce que là, tes plants sont vraiment euh, dans l'air, ils sont arrosés. Euh, Mais l'eau reste pas là. L'eau, ça reste pas dans la terre parce qu'il n'y a pas de terre. Fait que l'eau tombe dans le bas du bac ouais, elle et puis là elle est drainée puis elle revient. Donc c'est pas perdu cette eau-là. Là. Non, non, non, c'est ça. On peut aller dans la pièce magique? Oui, on y va. Par là? Oui. it ça, boys. Hey les gars, je vous le dis là, moi je suis venu ici tantôt là. Là je. je... Moi, je vais vous le dire tout de suite, ok. La première chose que je veux vous sachiez là, c'est que les plants qui sont poussés dans l'air, là, aéroponique là, c'est bien mieux que dans la terre. Pourquoi Je compare pas ces plants avec les plants de Winman. Euh, de Locke, l'abonné ici là a beaucoup plus d'expérience que Winman. Mais c'est à cause qu'ici de Locke, on a la chance d'avoir les deux, les deux façons de pousser de cannabis. On a les mêmes clones, les mêmes plants qui sont poussés à la fois dans la terre et à la fois d'autres, les mêmes clones, les sœurs. aéroponiques. On a quelques variétés, comme ça, et à tous les coups, à toutes les fois, aéroponiques, c'est ouais. mieux. Ça, ça grossit plus vite aussi, là, c'est vraiment... Ça fait vraiment une différence quand vous voyez ici là, le Trop Banana. C'est la même boussure que celui-là à côté. Là. Celui-là ici qui est en terre. On va essayer de se regarder Ça, plus mieux. ça ici, c'est le Tropcano banana ouais. aéroponique. Oui, ça c'est lui en terre là, ici. Ça, c'est même les plus grosses cocottes. C'est vraiment une grosse différence. Au moins de double. Pour certaines, peut-être pas toutes les cocottes, là, mais les. Les, les cocottes au top là, sont vraiment quasiment le double. Ok, là là, on y va tout de suite. Faut que je vous montre de quoi. La plus belle cocotte, la place. Moi je trouve vraiment que c'est ce plan là. là. Euh, regardez. Ah oh, oh, merde. Mimosa! Mimosa est beau de Barnes Farm. Des fois on... des fois oui, man, il. n'est est pas trop sûr de Barnes Farm là, mais. Ok, là on là on Mais le look de tout ça les amis. Vous le voyez là, c'est incroyable C'est vraiment incroyable. J'ai été capable de bien zoomer. Regarde ça Deloc. c'est beau ouais. comme ça. Ah, oui. donc, ça que ça c'est le mimosa de Barneys Farm. Mimosa Ivo. Mimosa Ivo donc, allez voir ça là, sur internet là. Il y a sûrement quelques photos. Mais, mon phenotype, je l'aime pour le goût, mais euh, je suis sûr là, j'ai recommandé une autre graine de cette, de cette génétique là. On va essayer d'avoir un phénotype qui va produire un petit peu plus. Je trouve qu'il ne produit pas tant que ça en quantité. Mais oublie pas hein, que si tu, On fait tout tour Oui. Mais oublie pas hein, que si euh, tu as commandé euh, d'autres graines de cannabis de cette variété-là, peut-être qu'il va y avoir des petits goûts différents, des oui, arômes oui. différents. Hein? On l'apprend chez Winman, on l'a appris euh, souvent que chaque graine de cannabis, c'est des phénotypes différents, donc des. Des sœurs différentes, des petites choses différentes. Oui. pour ça, justement, je, je veux pas perdre le goût, mais j'aimerais qu'on même gagner le côté quantité. Tu sais, J'ai hâte de voir si, euh, qu'est-ce que va donner la prochaine graine que je vais avoir. Je Tantôt, euh, tu m'avais parlé d'un compte numéro 5. Oui. Il est où Le scone numéro 5 il est là. Il va aller voir ce C'est ça ici, là oui. Vraiment, euh... Ça ici, euh, tantôt je suis allé demander scunk numéro 5, est-ce que ça veut dire que c'est la cinquième graine de cannabis que tu sais poussé? Oui, c'est ça, ça. j'avais euh, reçu en cadeau 5 euh, graines de scunk numéro 1. Euh, j'avais failli euh, vraiment vraiment les 5. J'ai les 5 ici. J'en ai. Euh... T'as le 1, 2, 3, 4, 5? Oui, j'ai le 4, 5 en aéroponique, puis j'ai le 1, 2, 3 en terre. Ok, ok, ok. Parfait, parfait. J'ai hâte de savoir, là, ça va être lequel de préférer. Pour le goût, on oui. sait que Winman euh, regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup le goût pour le cannabis. Une autre chose que j'aimerais parler, euh, qu'on ne connaît pas chez Winman, on connaît pas ça du tout, du tout, c'est le CO2. Oui. Euh, première question, très indiscrète Combien ça coûte une machine de CO2 Est-ce euh, le... que c'est trop indiscret, premièrement Non, non. Le... En partant, le. Euh, voyons, le, le contrôleur va coûter environ euh, 300$ pour euh, ce, qui est de, ce qui va contrôler le niveau de ppm de, de CO2 qu'on va mettre dans l'air. Puis après ça, euh, la bonbonne en tant que telle, il euh, faut acheter ça dans un magasin d'hydrophonique. Euh, moi, la première, je l'avais acheté dans un magasin de bière et vin, puis euh, je l'avais payé quand même un peu cher. Puis les remplissages étaient à 75$ de CO2 à chaque fois, c'était vraiment dispendieux. Ça dure combien de temps? Euh, comme c'est là, la quantité de cannabis que j'ai là, ça dure même pas un mois. Fait c'est vraiment coûteux. 75$ par mois ouais. de CO2? Est-ce que c'est cette boîte-là? Non, non, ça c'est des humidificateurs. Le CO2 aurait pu sur une bonbonne qui est à terre. Le diffuseur, c'est le petit tube qui est ici, le tube noir, c'est tout perforé. Le CO2 se de même. Le CO2 est plus lourd, il va descendre sur les plantes. Le CO2 en haut. Le CO2, c'est plus lourd. C'est le fun à savoir, on ne connaît pas ça chez moi. Puis c'est un autre raison pour quoi que j'ai une petite turbine dans le coin qui prend l'air de la terre puis qui va la ressortir par une autre turbine en l'air là-bas. Ça, ça me fait une circulation d'air vraiment qui... On dirait que je vais pouvoir remonter mon CO2 en l'air. C'est ça là, là maintenant j'ai trouvé une place pour remplir mon CO2 à 27$. Fait euh, okay. que c'est bien diminué 3 fois le prix. C'est en vrac? C'est en vrac? Non, c'est un magasin de Puis euh, ma bonbon, Puis j'amène ma bonbonne. De remplacement on échange le bonbon est 27 de dollars hey, et ça c'est ça... simple en plus ok tu remplis ta propre bouteille derrière là-bas, tu donnes ta, ta, ta bouteille et tu en donnes une autre en échange ok ok ok Les ok c'est bon. toujours vérifier pour être euh, certifié puis euh, c'est super euh, on va parler de lumière. Hey, merci pour le CO2. Donc, le CO2, là, euh, 300 dollars. Euh, la machine, au départ. Ensuite de ça, on parle de 75 par mois. Si on est chanceux, il faut trouver ça à 27 ouais. par mois environ. Donc, euh, faites vos devoirs, faites vos recherches. Il y a beaucoup de prix, beaucoup de compétition. À, Alex... Montréal, à Montréal, je pense que les prix pour. Euh, ça devrait être dans, dans ce genre-là, 27 là, dans les magasins hydroponiques. Euh, Vous devriez être capable de trouver ça. Peut-être, peut-être à l'entour de Montréal, là, ouais. mais peut-être à Montréal, ouais, peut-être ouais. un peu plus cher parce que c'est ouais, cher les loyers. Bon. Là. Mais, euh, excellent, excellent. Euh, CO2, c'est lourd, donc on met ça euh, en haut, les tuyaux, pour que le CO2 tombe. Oui. Et puis, si on est capable de prendre l'air du sol pour la faire circuler, là, oui, ça, oui, leur... dans ça, <rire> va... ça va faire bouger un peu le CO2. Oui, les lumières, les lumières, euh, est-ce qu'on connaît ça chez Winman, celle là sf 4000 s -F 4000 de Spider Farmer. On connaît ça chez Winman. Euh... Tu l'aimes? Oui, Tu euh, vois en dessous quand les cocottes sont aussi grosses ici. Veux... Mm -hmm. vraiment bon, mais euh... mais euh... ça, le look de tout ça, c'est pas le look final. Non, non, non, non, non. Ça va mûrir encore plus tout. Même, même eux autres, ils deviennent vraiment brûles à la fin. Là, sont... Quand ils commencent à peine à avoir des, euh, des poils et ceux que je tripe dessus, là, bas le Mimosa euh, Ivy, Mimosa ouais, comment? Evo, Evo, Evo. Euh... Là il est pas mal fini, lui-là. Hein? Non, il en manque encore. Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas mal du 10 semaines que j'ai. Tu Bon, ça c'est le fun à savoir. Euh, donc on a dit une Spider Farmer, excuse-moi pardon. Euh, ça ici, c'est un autre lumière qu'on oui, connaît pas. Hydro 1000. D'accord, d'accord. Ça c'est peut-être pour une 2 par 2 environ? Oui. D'accord. Celle-là ici? C'est la sf 7000 Ben oui! Euh, <rire> hey les gars! Spider large. Farmer sf 7000 ouais. My god! Euh, quand euh, on la met moins forte un peu, quand on, met, on les met à euh, moins d'intensité, euh, la sf 4000 sort plus jaune, celle-là plus blanche un petit peu. Le de blanc, je parle de blanc. ok Puis ça, ça doit avoir des effets en quelque part, des changements de même, ça doit faire des, Il doit avoir des avantages et des, euh, ouais, des inconvénients là, pour la couleur des lumières. Ok, j'avais une autre chose à te parler, euh, vu que tu nourris tes plants, euh, avec de l'eau en aéroponique, est-ce est, est, est que c'est le même pH que dans la terre Moi, chez Winman, euh, je, je prends le pH 6,5. Je, je, je suis content de ça. Oui, c'est ça en terre. OK, parfait, ouais. parfait. parfait. C'est ça. Euh... C'est ça que j'essaie d'avoir 6,5. OK, OK, parce que c'est ça ici, là, chez Deloc, il y a aussi en terre, tu utilises 6,5. Ouais. Pour ceux qui connaissent, Mr. Cannock Grow, euh, le meilleur YouTuber là, pour le cannabis, vous savez très bien en anglais. Euh, il, il, il suggère le 6,5 pour le pH en la terre. Et puis toi, ici, euh, aéroponique, le pH est différent, je crois. Hein? Oui, euh, c'est entre ben, en 5,3 et 5,8. J'essaie d'aller dans environ. Euh, 5,3, 5,8, ok, ok, ok. Je me tiens plus vers le 5,5, 5,6, mais euh, je, je vois selon ce qui varie. Des fois, euh, le fait que le pH descende, tant qu'il reste dans le, dans le range, du 5,3, 5,8. C'est mieux des fois de le laisser travailler un peu, parce que des fois est les différents nutriments que la plante va aller chercher à oui. ph. Oui. Ça fait que c'est peut-être qui est en train de s'ajuster pour aller chercher certains nutriments. Ça fait qu'on est mieux de le laisser jouer, tant que ça ne sort pas du range qu'on veut, du 5.3 à 5.8, on est mieux de le laisser jouer un petit peu si il joue. Moi je suis d'accord avec ça. Ouais. J'ai euh, vu que tu faisais attention à tes PPM. Ouais. Euh, winman euh, il y a l'instrument, mais il va dire la vérité, là, « de loc J'ai check pas assez mes PPM. Toi, t'es PPM? Ben moi tu... c'est à cause que c'est. Euh, j'ai tout le temps la possibilité de regarder dans mon réservoir comment j'ai le PPM. En terre, c'est plus compliqué. De, tu tu l'arroses, mais tu sais pas les, les dépôts qui se font dans ta terre, comment il va en rester. Et les PPM, c'est vraiment les particules par million ouais. de souviens, De dans l'eau. Donc, plus que de PPM, plus que des particules, plus que de stock ouais. dans l'eau, les boys. Et puis, as ton chiffre magique, toi, présentement, pour ta recette, c'est quoi euh, ben Avec le crop salt que j'utilise. Euh, oh, crop ça... salt, est-ce que c'est le produit que Base utilise Oui, crop salt. Euh, c'est à lui, même, que, euh, sur, sur Road Gear, son, son site. Donc, je te même. salue à RootBase, qui doit sûrement regarder les vidéos de Weedman. Il y a le, le code CAKE qu'on peut utiliser pour avoir un 10% de rabais. Le code quoi? CAKE. c a -K -E en majuscule. Sur le site à Gear. Oui. Excellent, on ira voir ça tout le monde. Ouais, C'est ça, les ppm, euh, quand je fais la, la recette, je tombe à 850 ppm en partant avec de l'eau à environ 80 ppm. Euh, ça fait que souvent, quand mes ppm ils viennent qu'à augmenter, si les plantes consomment plus d'eau il qu'elles vont avoir plus d'eau que de nutriments, Là, souvent, je vais juste rajouter de l'eau pour rebasser mes nutriments, des euh, ppm le plus un peu. Même que j'essaie des fois de le garder en bas du 800 un peu, là. quand je vois que mes feuilles, euh, tu sais, ils curvent un petit peu, j'essaie de diluer un peu mon eau. Excellent, moi aussi, là, quand euh, j'ajuste mon pH, euh, je rajoute de l'eau euh, si, si j'ai... Euh, ouais, si ça trop augmenter fort, ou... le pH. Ouais. Euh, les plans ici sont vraiment très beaux, euh, on est en floraison, quand même assez avancé. Quelle semaine de floraison on est rendu? Euh, 55 jours, 7e semaine, euh, 55 jours environ. Parfait, donc déjà là, la, la, la, la, la septième est terminée, euh, même la huitième là. Mais encore euh, là, moi oui. je pars de quand je tourne en 12-12, ça fait que comme toi je sais que tu calcules à partir du premier petit. Type. Ouais, après six jours après. Euh, oui, c'est une semaine peut-être peut... Je 10, 10 semaines, mais ça peut-être être juste en haut, là. OK, OK, excellent, excellent. Et puis toi là, je connais pas la réponse, là, je, je pose des questions, je connais pas les réponses, on n'a pas parlé de ça. Euh, dans les deux dernières semaines, est-ce que tu arrêtes de donner des nutriments pour faire du euh, leaching? Oui, ou de... euh, pour les plantes en terre, euh, c'est ça que je vais faire. Je vais me mettre à donner de l'eau seulement euh, à partir de la semaine prochaine ou milieu de la semaine prochaine. Et Tandis qu'en aéroponique, euh, je vais vraiment attendre euh, à une semaine. Euh, ah oui, ah oui, ah oui! Parce que les, les plants n'ont pas de terre euh, dans lesquelles il y a des nutriments à aller éliminer. Ils okay, tombent okay. tout de okay. suite avec de l'eau euh, pratiquement peu. pure, puis euh, ils vont tout de hey, suite tomber dans les, le, leurs feuilles pour aller puiser les nutriments. Puis hey, excellent! Vraiment à... Excellent! Vraiment, là, je vraiment content de, de, de, de cette entrevue-là avec Deloc. Euh, ah, moi aussi, euh, je suis très content de te rencontrer Winman, c'est ben ben long là. Ouais, merci, merci. Vraiment content. Et puis, euh, un méchant gros système. Il euh, faut être habile là, de ses mains pour faire ça. Euh, je voudrais vraiment te remercier euh, de, de m'avoir invité chez vous. Ah, ouais, de avoir merci fait, ben fait des blessures. Mais, pas de troubles. Et puis, euh, moi, mon préféré oh, ouais. pour les yeux, c'est vraiment le Mimosa EVO. Et puis, euh, par contre, par contre, mon préféré au goût, c'est celui-ci Ouais, Oui, le, le Scud? Non. Ah non, le Bruce Banner tu penses, c'est ouais. celui-là. C'est ici ci là. Ouais. Mon préféré au goût, puis je m'en vais d'ici les boys avec un 3,5 de ça, c'est le Bruce Banner. Ben oui, le Bruce Banner, on a ça dans les SQDC, un petit peu euh, hybride, ça s'y va. Ben moi, c'est mon préféré ici chez Deloc. Euh, vraiment là euh, facile facile pour moi là, mon préféré au goût il se démarque là, des autres pour moi Winman donc un dernier mot pour la fin tu voudrais euh, dire ouais. bonjour à tout le monde à de s'abonner à ta chaîne oui, euh, sur YouTube qui est de l'autre T H E Espace L U C k c'est bon ça ouais, ouais, si vous voulez avoir des, des conseils, moi là, quand je rencontre des problèmes dans mon système aéronautique j'essaie de partager euh, que je trouve comme solution, et euh, sinon je suis pas euh, super actif. Je, des fois, euh, j'essaie je, de montrer ma grow aussi pour, euh, pour ceux qui sont intéressés. Ben parfait, c'est ça qu'on aime. On aime ça voir la grow, on aime ça parler de grow. Allez sur euh, sa chaîne YouTube, écrivez des commentaires, il va vous répondre. Et euh, on veut plus de vidéos de, de Locke. Donc, écris un commentaire, donne un pouce, va t'abonner sur mon, mon compte Instagram. Un gros merci à tout le monde qui m'invite chez eux. Merci à Deloc. Merci à toi. Merci et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Ciao.